Euh, Est-ce que tu peux me donner ton avis Moi j'entends, euh, le noyer c'est pas bon pour les brebis. Euh... Ça je, je... oui. Mais il y a plein de... Je crois que c'est légende, il ne faut pas dormir en dessous. Oui, euh, exactement. <rire> J'ai jamais, jamais regardé... J'ai jamais constaté euh, moins d'herbes autour, autour... Enfin, en bas du tronc, quoi. Je, je sais pas. C'est sûr qu'elles n'aiment pas beaucoup les feuilles. Quand elles ont le choix, elles vont d'abord manger les autres. Et donc j'en taillais pas beaucoup. Mais... Euh, comme je t'expliquais, quand je taillais des branches de, de noyer, elles viennent, elles goûtent un peu, elles me suivent pour voir est-ce qu'il ne va pas tailler autre chose. Et Le lendemain, c'est quand même à manger. Donc, euh, bon, ce n'est pas des, des de tonnes, hein, mais euh, elles mangent quand même. Et puis, qu'est-ce euh, que c'est que, qu des -ce histoires Qu'il ne faut pas être à l'ombre de noyer, ah, Il y a bah, plein de trucs là. Moi, hein, ouais, ma, ma grand-mère m'interdit formellement d'aller faire la sieste sous le noyer. <rire> Pourtant, c'est la meilleure mais... <rire> ombre donc c'est la plus dense. Ah, je crois que la, la, la petite toxicité de, des broules, c'est plutôt contre la germination. D'ailleurs, oui, ouais. hein. on ne trouve pas de petits noyés <rire> sur les noyés. C'est comme ça.